L'entreprise des possibles a été créée il y a, il y a environ deux ans donc sur la métropole sur la métropole de Lyon. L'entreprise des possibles, c'est un, un collectif euh, au service de son territoire, donc un collectif de presque 70 entreprises aujourd'hui et de 27 associations. Donc L'objectif, c'est d'amener les ressources du monde économique au service des besoins en fait, euh, de nos associations pour venir en, en aide aux personnes, aux personnes vulnérables. Il faut que ce mouvement Bon, qu'elles soient tout à fait perdure bien après moi. Et c je pense que les nouvelles générations sont plus ouvertes à ce, à ce besoin de, de, de, de solidarité, de, de, de, de respect des autres. Aujourd'hui, vous arrivez à l'extrême d'avoir des gens qui passent dans la rue et qui ne voient pas ceux qui sont par terre. Et ça, c'est intolérable. Pour nous, c'est important que nos étudiants ne se contentent pas d'acquérir des compétences techniques qu'ils préparent à l'emploi, mais qu'ils sachent également s'engager dans la société. Donc au fond... Pour l'instant, le personnel est invité à participer à cette entreprise de solidarité. Mais évidemment, le deuxième acte qui consistera à proposer des modules d'investissement aux étudiants est un acte assez décisif pour nous. Je vois des étudiants qui m'ont demandé eux-mêmes ce qu'ils pouvaient faire pour les gens qui allaient mal dans la rue, hein, qui ont eux-mêmes pris l'initiative d'aller faire des maraudes dans le quartier de l'université une fois par semaine autour de Perrache. Je vois du personnel qui abonde l'épicerie solidaire que nous avons montée pour les étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts et très concrètement qui ont du mal à pourvoir leur propre repas. Donc il me semble que l'initiative qui est prise va tout à fait dans cette ligne-là. Donc au fond, les, les personnes, que ce soit des enseignants, que ce soit des administratifs, ont trouvé que ça donnait du sens à leur présence ici.